Salut toi Ok, il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'instruire enfin un peu mon esprit. Non, parce qu'après la maçonnerie et la menuiserie, je commençais vraiment à donner de la merde à manger à mon cerveau. Bon, ne t'inquiète pas, on reviendra bientôt sur des choses plus affligeantes. Et j'ai déjà pensé à faire un tuto sur le carrelage. Nous allons nous attaquer au métier le plus risqué du monde, qui demande vaillance, esprit vif. Et il est vrai qu'un bac plus 10 aide pas mal à s'en sortir. Hein, astronaute non quand même pas électricien euh, électricien euh, pardon bref on se calme tout de suite on va juste déplacer une prise pour cette vidéo j'ai cherché longtemps sur youtube un électricien d'expérience un professionnel confirmé un homme compétent le maestro des watts -oh, mais de l'ampérage force est de constater que même si l'électricité de base demande quelques connaissances en physique et en maths niveau cp la plupart des électriciens sur le net se prennent quand même pour des ingénieurs nucléaires on va être clair moi ça me pète les couilles je suis là pour apprendre vite fait pas pour me prendre la tête longtemps bon et puis pour mettre de deux fils dans un domino faut quand même pas sortir sans cir. j'ai préféré trouver un type sympa comme made in fond du garage qui n'avait pas l'air d'être du métier et qui n'avait pas l'air non plus de se prendre trop la tête ou alors il fait pas exprès par contre je t'avertis tout de suite hein, j'ai pas choisi sa voix le truc n'est pas le moins important un testeur on dirait un adolescent dont les testicules ne sont pas encore descendus au fond du slip bon c'est vrai que sa voix bah c'est pas la mienne hein. j'ai juste eu un peu de mal à me mettre dedans je précise dans la vidéo hein. Après les quelques recommandations de sécurité classique, me voici donc dans la peau d'un intellectuel, un électricien. Ah, ça fait du bien, après autant d'années à être dans celle d'un alcoolique. Oui, un peintre si tu préfères. Ça me change un peu. Donc blabla habituel sur la règle de sécu, etc. etc. On me préconise un multimètre Moi, j'ai fait plus simple. Tu branches une lumière, tu fais sauter les plombs, et tu regardes si la lumière est éteinte. Ah tiens, c'est bizarre. Ah Ah c'est bon cette fois-ci. Oh. Oh, C'est bizarre, d'habitude ça marche mieux que ça. Maintenant, je sors la prise de son logement, je veux juste la déplacer un mètre au-dessus, vu qu'il y a un meuble devant et que du coup, euh, je peux pas m'en servir. Je fais un trou un mètre au-dessus et je sors la prise. Le premier bug, je pensais que la gaine arrivait par le plafond. Mais l'ingénieur, euh, pardon, l'électricien qui m'a fait ce montage est passé par les cloisons. Du coup, comment monter la gaine sur le trou un mètre au-dessus Parce que là, je me vois pas faire une boîte de dérive ou je sais pas quoi. Ah, Je veux juste déplacer une putain de prise. Attends, pause. Attends, je vais demander à ma femme si elle est sûre de vouloir la prise ici. Je reviens. elle veut toujours sa prise à cet endroit. Allez, ça va pas m'arrêter. Je regarde à nouveau la chaîne au fond de garage et constate qu'il utilise une gaine rigide pour faire passer la gaine d'un trou à l'autre. Pas con, je vais faire pareil ah bah oui merde mais <rire> j'ai pas de gaine. Alors je lui pose la question, on verra bien s'il me répond. Ah génial, il m'a répondu. Et je l'ai passé. Bon c'est vraiment dommage qu'il ait cette voix de nuque. Autrement j'aurais vraiment aimé qu'il devienne mon ami. Il me conseille d'utiliser un réglé avec un trou. À ah, la bonne affaire, j'ai pas de réglé mais j'ai un trou. Alors j'ai cherché un truc dans le garage qui me servait d'aiguille. Et puis j'ai trouvé ce magnifique drapeau du stade Toulousain Vu la dernière saison de merde qu'ils ont fait, si je nique le drapeau, je m'en tape. Le plus chiant ça a été d'accrocher la gaine et les câbles à lui. Ah, parce que c'est pas prévu pour ça, tu te doutes bien. Alors j'ai utilisé du chat Tonne. au taquet dans le pire des cas si ça casse ma femme n'aura pas sa prise mais elle aura un mur très original avec un drapeau du stade planté dedans alors je ne sais pas comment j'ai réussi mais j'ai réussi à remonter le manche du drapeau du trou du bas vers celui du haut et même à le faire ressortir en haut il n'y a plus qu'à tirer et je force je tire je pousse je reforce là je me dis c'est vraiment ça que font les électriciens tous les jours wow, mais quel métier de merde alors ne me demande pas comment j'ai réussi j'étais tellement content que j'ai même pas eu honte de remuer le drapeau du stade là ça va vite déjà je me réjouis à l'idée de dire à ma femme qu'elle aura enfin sa prise au dessus du mur. <rire> enfin si j'arrive à brancher trois fils, mais là je me mets déjà la pression, oh la tête qu'elle va faire, elle hein, finira bien par me dire un jour qu'elle est avec un homme merveilleux qui sait absolument tout faire. J'enlève le scotch, je pose le bloc prise dans la cloison, je visse le bloc, je mets les câbles dans la prise, papa dans maman ça devrait aller. Bon j'avais pas remarqué comme c'était sensuel, et j'installe la prise. Ah merde, je l'ai mise à l'envers, et comme dans les commentaires de la vidéo de Making Long Garage, je sais plus quoi, on lui disait qu'il fallait toujours mettre la terre en haut. Pourtant, quand on marche sur les pieds, la terre est en bas. Allez, finissons-en. <musique> Oui, à peu près, mais on se perd parfois, parce que je pense qu'on aurait pu réduire à 2 minutes sa vidéo de 22. Non, pas du tout, le titre est à l'image de ce qu'on regarde. J'ai eu une question à lui poser, et il m'a répondu. C'est pas Flash Gordon, mais faut accepter que les gens ne passent pas toute leur vie sur Internet. Bon là, on va être honnête, hein, j'en ai déjà parlé 100 fois. Même si son présentateur m'a l'air tout à fait sympathique, on se lasse très vite. 22 minutes pour ça, c'est super long et chiant. Non, pas vraiment, l'électricité c'est toujours dangereux. Mais trouve-moi un neneu qui aujourd'hui changerait une prise sans couper le courant au disjoncteur, et je t'invite au resto la belle note que voilà Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, gouvernement, j'ai enfin trouvé un métier où l'on peut embaucher des enfants de 10 ans légalement. Tout à fait, l'électricité, c'est pas très compliqué, c'est à la portée d'un enfant de 10 ans. C'est les petits Chinois qui vont être contents. Puis à 10 ans, ils nous casseront pas les couilles avec leur grève. Au revoir.